Et, euh, et plus les années passent, et plus je me dis que, que l'enseignant doit être plutôt un éveilleur qu un, qu un, que quelqu'un qui se place devant un tableau, qui prend la parole tout le temps. De toute façon, moi j'ai vérifié maintenant. Si je me mets devant le tableau et que je prends la parole, il y en a peut-être quatre qui écoutent ce que je dis. Ils ne se sentent pas du tout concernés par... Euh alors que si on fait des groupes, s'ils ont des responsabilités, s'ils euh, se sentent impliqués, ben, tout de suite, ça marche. On fait prendre conscience aux enfants qu'ils sont tous intelligents, qu'ils ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés, mais qui ils sont. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur leur identité. Et ça, moi, je le fais travailler quand on fait les conseils d'enfants, les cercles de parole.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 Donc déjà pour qu'ils arrivent à être bien dans leur basket, bien dans la relation à l'autre, en lien aussi avec leur ressenti, parce qu'on leur demande de peu finalement d'être en lien avec euh, leurs ressentis, ce que ça leur fait, euh, euh, un peu descendre du mental un peu dans le corps. Euh, et enfin C'est tout un, un processus en fait, c'est lier la parole, euh, euh, le corps... Euh, euh, l'esprit, le, enfin, l'idée de, de l'enseignant, c'est qu'il doit prendre l'enfant dans sa globalité et pas juste à ce niveau-là, quoi. Et je crois qu'en faisant fonctionner tout ça, ça vient naturellement. Et en le valorisant aussi, chaque fois qu'il fait quelque chose, ou euh, en valorisant des plus que l'apprentissage, mais des actes, des paroles qu'il qu dit, ou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 enfin ça se voit sur leur visage ils sont euh, c'est enfin je me sens enfin je suis reconnue enfin c'est quelque chose comme ça moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent au bac d'ados qui arrivent au bac et qui se disent bon ben, maintenant je suis arrivée au bout mais euh, en fait euh, qu'est-ce que je dois faire enfin qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que c'est qu -ce que Je ne sais pas où je dois aller. Et je vois pas mal d'ados qui sont dans ce, dans ce très plat. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont jamais eu de difficultés scolaires. Ils ont bien évolué, etc. Ils ont eu leur bac, super, on fait la, on fait la fête, on a eu le bac. Et là, après, j'ai l'impression que c'est le néant, quoi. Ah, mais il faut que je choisisse une orientation. Alors que si on avait nourri ça depuis le départ, je suis persuadée que... Ben, quand bien même ils n'auraient pas eu de difficultés scolaires, ils auraient su au moins qui ils étaient et vers quoi ils auraient eu envie d'aller assez rap plus rapidement. C'est difficile déjà parce qu'on est dans un système qui ne dit pas ça, donc euh, un système qui est assez verrouillé par rapport à ça, dans le sens où les parents ont des habitudes de fonctionnement, les enfants ont des habitudes de fonctionnement,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 et il faut quand même avoir un peu travaillé sur soi et être bien dans ce qu'on veut, dans qui on est, dans le lâcher prise de certaines choses. Et je crois qu'il y a encore euh, du chemin à faire hein, par rapport à ça. C'est pas facile en fait de, de lâcher cette autorité euh, de l'enseignant. Parce qu'en fait, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur que les enfants prennent le dessus, ou ils ont peur de perdre leur autorité, ou peur de perdre le respect. Ou... Et moi, je pense le contraire. J'ai une grande table au fond de la classe où j'ai installé du matériel pour les huit intelligences. C'est-à-dire que ce sont des, des, des petits ateliers dans lesquels ils peuvent aller quand ils ont terminé un travail ou quelque chose comme ça. Et comme ça, il y a les nourritures pour les huit intelligences. Tous les matins, on fait euh, la Brain Gym. Ce sont des exercices en fait, de, euh, qui, qui ont des effets au niveau du cerveau pour se préparer à apprendre, pour... Euh, pour se concentrer, etc. C'est des mouvements croisés, en fait. Et je leur explique que, en fait, ces mouvements-là, c'est pour se préparer à apprendre. Et j'essaie dans mes pratiques, de chaque fois, de relier, pour faire du sens entre les exercices que je leur fais faire, pour se préparer à faire quelque chose, mais à quoi ça sert. Ce qu'il faut remettre aussi à l'école, c'est du sens. C'est-à-dire, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Chaque fois, dans mes outils, je fais, je fais un lien entre le programme ce qui est demandé dans le programme et je fais un lien avec euh, qu'est-ce que ça travaille au niveau de l'identité de l'estime de soi de la connaissance de soi de la valorisation ensuite on fait des cercles de parole donc des cercles de parole sur euh, des, des thèmes que je choisis donc c'est euh, ce qu'on appelle des travail sur le langage hein, à l'école mais moi je le fais sous forme de cercle de parole avec des règles bien précises un bâton de parole pour que chacun puisse s'exprimer et que chacun ait la parole à son tour, qu'on soit écouté, dans le respect, enfin, euh, euh, qu'on écoute vraiment. Donc on travaille sur qu'est-ce que c'est que écouter euh, l'autre quand il parle. Euh, qu'est-ce que c'est que prendre la parole et s'exprimer en, euh, en disant « je euh, ». Donc ça, c'est toutes des que les questions d'identité, d'estime de soi, de confiance en soi. Et je le fais à travers des thèmes scolaires. Donc euh, on nous... Enfin, dans les programmes, il y a des. Il y a pratique du la... Enfin, la langue orale. Ben, euh, les cercles de parole pour moi c'est de la langue orale. Mais...